Alors, au fond, ma grand-mère faisait déjà de l'économie circulaire, sauf qu'elle ne le savait pas qu'on l'expliquait comme ça. C'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Au fond, elle considérait qu'il n'y avait pas de déchets et que le déchet de l'un est la ressource de l'autre. Et finalement, si on regarde la nature, c'est comme ça que ça se passe. Le déchet de l'un est forcément la ressource de l'autre. Finalement, pour faire de l'économie circulaire, on doit partir de ce principe. Il n'y a pas de déchets forcément quelqu'un est intéressé parce que je vais moi produire et considérer comme un déchet. Une des premières façons de, de le mettre en œuvre, en Suisse comme ailleurs, c'est de le mettre en œuvre de manière sur un territoire donné. La loi nous dit euh, qu'on doit prévenir la production de déchets. Au fond, on peut euh, rendre les choses très simples en disant qu'au départ, on, on utilise les trois R. Les trois R, c'est « reuse »,« reduce »,« reuse » et « recycle ». Alors, la première chose, c'est « reduce ». Ça veut dire que le meilleur déchet est celui qu'on n'a pas produit. Et en particulier, on évitera le gaspillage d'une part ou le suremballage d'autre part. Ça, c'est assez facile au niveau du consommateur. Ça, c'est parfois, parfois plus difficile pour les entreprises. Ce qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, parce que quelque part, on a l'instinct de le faire. C'est reuse. Reuse veut dire on réutilise chaque élément. Ça va de sa robe de soirée à son photocopieur, du de votre grille pain hein, au compacteur à déchets. Autrement dit, c'est facile à la fois pour les particuliers, à la fois en entreprise en tant qu'employé et à la fois l'entreprise versus d'autres entreprises. Ce qui nous facilite la tâche au niveau des entreprises, c'est que maintenant on a l'ère du numérique qui nous permet de dire, ben voilà, j'ai renouvelé mes bureaux, quelques tiroirs, chaises et bureaux, peut-être que quelqu'un est intéressé. Et du lit d'hôpital au photocopieur en passant par le matériel de bureau, on peut quasiment tout réutiliser et beaucoup de gens sont évidemment preneurs. Donc si on utilise, si on met en place ces, cette façon de faire du reuse, on on diminue évidemment le volume de déchets. La troisième, le troisième point, si effectivement soit le déchet est souillé, soit manifestement il faut le transformer, le point à prendre en compte, c'est le principe de la thermodynamique. À savoir, le déchet, plutôt que d'en faire de l'énergie, on ferait mieux d'en faire de la matière. Parfois, Par contre, le coût du recyclage est important, et si on doit prendre sa bouteille de plastique pour la recycler pas loin de saint galles évidemment le coût de transport, va quelque part annihiler le bienfait de la récupération du plastique. Pour ce faire donc, il faut trouver les circuits courts de recyclage et transformer le pet en pète et les organiques en méthanisation qui vont nous donner soit de l'énergie, soit du nouveau euh, du compost pour prendre ces deux flux là. Ce qui nous manque encore, c'est des filières plastiques qu'on devrait généraliser en Suisse, euh, en Suisse romande mais aussi en Suisse alémanique. Voilà pour l'économie circulaire. Alors en 2030, la raréfaction des matières premières euh, battra son, donnera son plein effet et donc on sera obligé d'être plus sobre dans la façon de concevoir les, les produits et même dans nos modes de consommation. Donc on aura les défis devant nous et nous aurons les solutions locales à mettre en œuvre assez rapidement pour pouvoir à la fois manger en circuit court mais aussi trouver un mode de consommation euh, plus local et moins coûteux sur le plan des matières extraites. Et puis, ce qui aujourd'hui n'est pas rentable sur le plan du recyclage finira évidemment par l'être, puisqu'il faudra réextraire du stock existant les matières qui existent déjà. Ça a démarré à Zurich, puisqu'on fait déjà de l'urban mining pour récupérer euh, dans les téléphones portables et les matériels électroniques, les minéraux qui vont nous manquer et les métaux qui vont nous manquer. Mais cette démarche est pour l'instant un peu marginale. Elle sera forcément beaucoup plus développée en 2030.